De retour sur le tableau de bord général, voyons comment maintenant euh, rédiger notre premier article. Alors pour cela, nous allons bien sûr nous rendre dans l'onglet « Articles » de ce tableau de bord. Et nous voyons apparaître tous les articles déjà rédigés. Alors ici, il y a un article déjà rédigé par un utilisateur qui s'appelle MAI. Euh, cet article est non classé. Euh, il ne nous intéressera pas plus que cela. Par contre, nous allons voir maintenant comment faire pour euh, rédiger nous-mêmes un article. Alors, tout cela se passe sur le bouton « Ajouter » que vous trouvez en haut de l'écran. Donc, « Ajouter », j'ai simplement cliqué, et une nouvelle fenêtre apparaît qui va me permettre de rédiger mon article. Alors, tout article dispose évidemment d'un titre. Et puis, en dessous, la zone de rédaction. Alors Dans cette zone de rédaction, je dispose d'un certain nombre d'outils. Par exemple, si je sélectionne le texte, je peux le mettre en gras ou en italique. Voilà. Euh, je peux l'aligner à gauche, le centrer, l'aligner à droite. Évidemment, cela marche par paragraphe je peux euh, faire un bloc de citation donc lorsque j'emprunte un texte à quelqu'un d'autre je l'indique par un bloc de citation et je peux faire des listes numérotées ou des listes à puces on peut aussi faire des liens mais tout cela ne nous intéressera pas dans un premier temps voilà lorsque mon article est rédigé il contient évidemment un certain nombre de paragraphes Et vous remarquez que en bas de la zone de rédaction, en bas de la zone de rédaction, est toujours indiqué, et ça s'actualise régulièrement, le nombre de mots de mon article. La, le, le dernier enregistrement, lors du dernier enregistrement, vous voyez que l'enregistrement se fait périodiquement à votre place pour des raisons de sécurité. Lorsque vous avez... Euh, Terminer votre article, que vous souhaitez le mettre en sécurité avec euh, certitude, vous pouvez à tout moment enregistrer le brouillon. Voilà, lorsque votre article est complètement terminé, que vous souhaitez le publier, vous pouvez alors le soumettre à la relecture du professeur. Voilà, l'article est maintenant à la disposition du professeur, avant il ne le voyait pas. Si je retourne dans la zone de tous les articles, vous voyez l'article ici, il est effectivement en attente. Au moment où le professeur aura jugé qu'il est publiable, donc qu'il peut apparaître sur le web, eh bien à ce moment-là, vous ne le verrez plus en attente, mais vous le verrez comme étant un article publié. Il nous reste maintenant encore à voir comment ajouter des illustrations dans votre article, mais cela, ce sera pour la prochaine vidéo.